Donc non c'est chacun son rôle, hein. toi t'es là pour faire des dégâts au corps à corps, Anaïs elle est là pour attirer les ennemis, Seb euh, il pose des ah tourelles et... Euh... Stéphanie de Monaco. Non, <rire> <rire> <rire> non, non, non, non, non, je vais y arriver. Ah si, les escaliers. Oh, pas bon, pas bon, pas bon. Ah Anaïs, t'as quelqu'un qui, qui te court aux fesses C'est bon je l'ai eu trap was here. D'accord. Ah bah ça je confirme, faudrait que je me trouve autre chose du coup en niveau SMG. Je suis peut-être un peu con d'avoir vendu tout le reste. Bon on va y aller au. Warning all organising. Oui, ah, si t'avais lu la pancarte avant Organic. ou écouté ce qu'on a dit juste avant. Organique. Il y a marqué Varninge. That's uh the winner c'était où Viens là prendre ta piqûre Viens là prendre ta piqûre ah, tu vas l'avoir mais tu vas mourir en fait, hein. ah, là, Tiens. Ah mais arrête de mourir euh... Bah, oh. euh fais gaffe à t'as des alliés quand même dans le tas. Je dis ça avant que tu te mettes à dégommer. Ah je avec des copains L'ami courez Ouais, on s'éloigne, on s'éloigne. Et c'était plus facile quand j'avais euh, l'autre sirène qui courait vite. Hein. Moi je dis ça. Ah. Ouais. Bon allez. Non, non, bah je viens de la péter. Oh pardon. non. Oh non. Pardon. En plus il y, y, y a du monde devant. Ah mais je parle avec la voiture. un constructeur là-bas. Vas-y, stay Ouais, vas-y, vas-y, chope-le. vise les yeux. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Quoi Des ah. Ah. Je suis en missile Robot 1, 0. Mais Is, t'es où, Mais is où Le bain qu'est on fait ce qu'on peut oh des boutiques oh <rire> y a de la verdure oui oui oui ça je vois ça plutôt bien entretenu d'ailleurs moderne j'ai jamais vu Brix se faire arrêter par des plantes vertes Je sais pas où elle est, c'était de foutu tourelle mais... ils ont cap quoi c'est comme ça qu'on en attaque l'azerte pardon ça... ah oui d'accord ah mais arrêtez, que vous dire la con! Oh, ah, je désolé, le je me fais Saleté! Ah, désolé, j'ai ai eu. Merde! Est Anaïs? Ah, merde! Ouais! Ah! Es ah Est-ce que je t'ai eu ou je t'ai pas sauvé ouf? Ah! <rire> C'est bon ah c'est bon. Pas. Ah mince la pizza à laser elle se réveille. C'est pas top. Voilà le Ah bah ça t'a soigné. C'est trop mignon ici. On va gagner. Ah lodeur derrière. Oh désolé. C'est bon j'ai eu plaisir mon oeil monte tes yeux les yeux ah. j'arrive parfois lui toucher ton oeil ça fait plus de hein. là. je suis en train de ramasser les ah, je... munitions regardez si ça vous donne ce qui vous manque euh. Moi j'ai plus que 30 missions de mon super. Euh, moi j'en ai, ouais, en ai encore 440. Y'a de Ah, il y a revenu Ah, a ah avec, avec un gros canon Voilà <rire> Bah j'envoie la pub ré, hein. Ah tu bah toi t'as le temps de prendre ton niveau Mais con Ah mais il me reste un petit ennemi n'importe quoi, un truc à écraser à la main ah Voilà ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Bien, Tu vas bien ouais, Mange-toi ça ah ah Et Prends ton lance-roquette dans les fesses aussi, ça Euh Il va s'écraser sur nous là, non Oh merde, j'avais ah <rire> oui Maintenant que le bunker est détruit, tu peux ouvrir la porte de ma salle. Dépêche-toi non, en plus t'as un très joli euh, poster de Jack, Opportunity, t'as des plots VLC. Preparing BioScan, please stand <coughs> on the Hyperion emblem. Je t'entends. Scanning BioSignature. BioSignature confirmed. Hello sexy, awaiting password. The password is... I love you. That voice modulator had better work or this will all be from nothing. Bisous, bisous Ça marche pas Qu'est-ce <rire> que tu fais Tu refais la, la déco Ouah, les il effets de particules, Il y'a des cailloux partout par terre <rire> Ça, on sait faire Ah Bonjour C'est pas gentil de couper la chic. Ah. Ah. Jack lance oh. bouclier très efficace. Non, non, c'est bon, on te rencontrera après. On t'a s'attaque à personne, c'est toi qui nous envoie du robot. Mais ça, je sais faire. Ah mais Mais si t'avais une autre arme aussi, que ton fusil sniper, t'en serais pas là. Voilà. j'en ai d'autres. Mais... Bah change. Il y a que ça, pour se faire plaisir. Ah, voilà ça on a sali la moquette c'est pas gentil bah on ramasse la clé et c'est fini non ah quand même je Language. Oh, what's that saying? Don't bet fight with a man with nothing left to lose. See, I'm going to show you just how much you have to lose. And I got the most powerful Siren on the planet to do it with. Lilith, kill the Bald Hunter. We've got it Ah, par la porte. Oh, on a plus de primes sur notre tête. Mais on en fait quoi des quatre gugus -gu qui se tiennent en joue On va activer mission après. Hein. D'accord. Parce que ça a l'air peut-être rapide à faire, je veux dire, si on envoie une grenade au milieu, euh, on résout le problème. Oui, enfin, faut être plus subtil que ça. C'est là qu'à l'intérieur du coffre, il y a un post-it marqué, pensez à le remplir. Don't let this all be for nothing, amigo. Find Jack, kill Jack.